Bonjour, bonjour à tous, comment ça va Est-ce que vous allez bien Comment ça va pour aujourd'hui On est jeudi. Bonjour Brenda Bonjour à tous ceux qui se connectent aujourd'hui pour le cours de français. Euh, comme d'habitude, euh, le mardi et les jeudis à ah. 7h, heure française, et euh, midi, heure colombienne. Bonjour Clara, bonjour Hugo. Euh, ben, je suis très contente de vous voir aujourd'hui pour un nouveau cours. Je suis contente parce qu'il fait beau là où j'habite. Et euh, c'est quelque chose de très rare pour un mois de septembre. Bonjour Samia, bonjour Marie-Isabelle, bonjour Estelle, Marie-Belle, bonjour, bonjour. Je decía que je suis heureuse parce que dans no la ville où je vis, aujourd'hui, il fait un bon jour, il fait un bon jour, ce qui ne passe pas en le mois de septembre. Donc, c'est toujours de bonnes nouvelles. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent. Bonjour Wilmer, bonjour Héctor, Gladys. Euh, oui, je pense que euh, je vous ai déjà dit bonjour. Donc, on va commencer. Euh, donc, bienvenue à nouveau pour les Français niveau débutant. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, euh, on a notre adresse de notre blog où vous pouvez trouver euh, tous les liens euh, vers les vidéos des Colombianos Sune pour les séances qu'on a eues avant. Ainsi que les présentations de cours et des exercices pour s'entraîner. Pour ceux qui sont nouveaux, si c'est la première fois que se connectent, en este link, vous pouvez trouver les el... vidéos de Colombia nos une, en donde nous avons todas toutes les classes. Asimismo, vous pouvez voir les présentations de chaque cours et exercices pour que vous entreniez et vous Aujourd'hui, on se retrouve pour notre séance self, on est à un tiers de, euh, de ces cours, donc un tercio del curso, déjà un curso. Et euh, on est à la semaine 8 sur 24, on est jeudi, et tous les cours sont enregistrés. Euh, ce que je veux faire en premier lieu, c'est la révision, comme d'habitude. On va faire la révision sur les lieux d'une ville. La révision sur les lieux d'une ville. Pourquoi Parce qu'on avait déjà vu euh, le mardi avec David et le jeudi dernier avec moi, des lieux de la ville. Donc ce que je veux, c'est tester votre mémoire pour que vous médiciez quels sont les endroits. Donc, quiero testar su memoria visual y también para retener palabras que ya hemos aprendido, quiero que con las fotos que les voy a mostrar, ustedes me digan cómo se llaman esos lugares. Donc, je veux que vous me disiez cómo se llaman endroits que je vais vous montrer y aussi, ce que je veux, c'est savoir qué es que je peux acheter dans ces endroits. Ok, donc, on va commencer. Je vous savoir comment s'appellent les endroits que je vous présente ici. Donc, ceci sont des symboles, mais qui représentent ces symboles Quel commerce ou quel lieu représente ces symboles Quels sont euh, les lugares que nous représentons avec ces symboles que les estoy presentando? je vous présente Je vous savoir parce que ce sont tous des choses qu'on a déjà appris en cours. Donc, je vois déjà des réponses pour celui-là, pour celui-ci, pour celui-là, pour celui-là. Donc, un, deux, trois, quatre. Uno, dos, 3 4 Je veux que vous me des euh, réponses par rapport à chaque symbole. Donc, je vois pour les premiers, déjà vous, vous l'avez. Donc, je vois que Maribel, Daniela, Sandy, ils répondent. Supermarché, oui. Et je vois aussi que Daniela répond avec un mot que David vous avez appris euh, le mardi dernier. Donc, c'est la supérette. Donc, ça c'est un supermarché ou une supérette. Un supermarché ou une superette. Un supermarché ou une supérette. Un Qu'est-ce que c'est cet endroit Comment s'appelle cet endroit Comment s'appelle cet endroit? Quel symbolise euh, ces symboles? Quel endroit symbolise ces, ces, euh, ces symboles? Je vois Sandy, euh, le métro. Hugo et Marie, très bien. Oui, c'est la gare. La gare. Une gare. On représente avec ces symboles la gare. Euh, Sandy, pourquoi ce n'est pas les métro Les symboles souvent universels pour les métro, c'est une M. Et le symbole universel d'un métro, c'est la M. Donc c'est pour ça que c'est une gare, parce qu'ici, on voit un train. Ça, c'est un train. Donc c'est une gare. Une gare, c'est là où arrivent les trains. Euh, les trois, c'est quoi les trois Donc je vois coiffure. Euh, J'avais vu déjà, Esther m'avait répondu, mais j'ai vu savoir s'il y a d'autres personnes qui connaissent le nom de ce lieu. David, vous l'avez appris le mardi. Daniela, oui, Esther aussi est là. Jahaïla, tu as une, une partie, parce que la coiffure, la coiffure, c'est euh, comme le peinage, la coiffure c'est le peinage. Mais c'est l'endroit, donc l'endroit... C'est comme en, en espagnol, on dit salon, salon de coiffure, Un salon de coiffure, Un salon des coiffures. La coiffure est le peinado. c'est el peinado. Es el peinado. peinado? Donc salon de coiffure est comme le salon de peinados. En espagnol disons sala de belleza, salon de coiffure. Un salon des coiffures. La coiffure. Attention aussi à la u. Ce n'est pas coiffure, c'est coiffure. Euh, et ici, je l'avais vu déjà, vous, vous m'avez déjà dit, c'est une boulangerie. Une boulangerie. Et alors, qu'est-ce que je peux acheter au supermarché ou à la supérette Qu'est-ce que je peux acheter au supermarché ou à la supérette Qu'est-ce que je peux acheter au supermarché o a la supérette que puedo comprar ahí, que es lo que puedo comprar que puedo comprar, qu'est-ce que je peux acheter a la gare, qu'est-ce que je peux acheter o acquérir au salon de coiffure, qu'est-ce que je peux acheter a la boulangerie, ok, Gladys, ok. Paola, oui, je peux acheter des fruits et des légumes. Je peux acheter la viande, vêtements. Je peux acheter poulet, oui. Des viandes et des légumes. Qu'est-ce que je peux Je vois un pain, l'eau. Je peux acheter légumes, fruits, viande, etc. Ok. Bah, ici, je vais des quelques photos. Euh, mais c'est bien, donc c'est, je peux acheter des fruits et des légumes, par exemple, mais aussi je peux acheter de la viande, du poulet. Et dans des supermarchés, des grandes surfaces, je peux acheter aussi des vêtements. Généralement, dans le supermercado on frutas, fruits, verduras, carne et des grands comme des haricots, comme je vois dire, euh, Vilma. Riz, poulet, huile, légumes. Et euh, aussi, je peux acheter des vêtements si c'est un, une grande surface. Par contre, à la superette, je ne peux pas acheter euh, de, euh, de euh, vêtements. Qu'est-ce que je peux acheter à la gare? Qu'est-ce que je peux acheter à la gare? Que podemos comprar en là? Station de train. Qu'est-ce que je peux acheter à la gare? Que pouvons-nous comprendre la station de train? Bilma, oui, très bien. Très bien, très bien. Un passeport. Euh, tu ne peux pas acheter un passeport. Carolina, ça c'est le consulat qui doit te les donner. Les billets de train, un billet. Oui, oui, donc ça c'est un billet de train. Un billet de train. Un billet de train. Euh, le passage, Sandy, je crois que le passage, le passage, c'est que quand tu dis le passage, en français, le passage est comme le paso, comme la calle. Comme se dit, c'est le paso en espagnol, en français se dit, le passage. C'est le passage. Entonces, le passage, non, c'est la bonne parole. Il faut dire un billet euh, de train ou bien, euh, si c'est pour le métro, un ticket de métro. Puede être un ticket de métro ou un billet de train. Un billet de train. Et qu'est-ce que je peux acheter ou acquérir au salon de coiffure? J'avais déjà vu des gens me le dire, mais j'ai vu, euh, vu le revoir. Qu'est-ce que je peux acheter ou acquérir au salon des coiffures Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, cette service Comment s'appelle Comment s'appelle faire ça euh, Je ne vois pas de réponse. Pour couper les cheveux. Diana, oui couper les cheveux une coupe oui une coupe bravo Gladys une coupe au salon de coiffure je peux demander à ce qu'on me coupe les cheveux oui et une coupe oui c'est une coupe des cheveux je peux couper mes cheveux um Byron hay que passe en le salon de coiffure en général, la gente dit en français je vais je vais au salon de coiffure Uh, je, je, je vais couper mes cheveux, me voy a cortar el pelo, pero en realidad, para decirlo bien, en, en, en francés es je me fais couper les cheveux. Eso es un verbo pronominal, es como yo me hago cortar el pelo, porque yo no me corto el pelo, en realidad yo no soy el que me estoy cortando el pelo, sino que alguien me, me corta el pelo. Donc, je peux uh, me faire couper les cheveux. Ça, c'est la proposition correcte. Aussi, je peux m'étendre les cheveux. Et qu'est-ce que je peux acheter à la boulangerie Qu'est-ce que je peux acheter à la boulangerie Je peux acheter le pain. Oui, je peux acheter le pain. Pain croissant, oui pain, croissant euh... je me fais couper si, je me fais couper les cheveux, oui, c'est comme ça une baguette des pains, le gâteau, la baguette oui, donc ici, j'ai mis une photo des baguettes mais c'est bien, vous pouvez acheter des croissants des baguettes de gâteaux, euh, tout, tout ça donc ici, je vous dis si, on, complète, si on, son, on met au complet tous les mots. Comment s'appelle cet endroit Donc cet endroit, c'est un supermarché ou une supérette. Et au supermarché et à la supérette, je peux acheter des fruits et des légumes, mais aussi de la viande, des céréales, euh, des œufs, un peu de tout. À la gare, ça c'est une gare et à la gare, j'ai pu acheter un billet de train. Au salon de coiffure, je peux acquérir ou je peux avoir une coupe des cheveux. Je peux avoir une coupe des cheveux ou bien j'ai pu me faire couper les cheveux. Je me fais couper les cheveux. Au salon de coiffure, je me fais couper les cheveux. En el salon de belleza me hago cortar el pelo. Et à la boulangerie, je peux acheter du pain, des baguettes. Du pain, des baguettes. Ça c'est un exemple. Mais super, super. Des madeleines, oui. Bill m'a des madeleines. Tu peux acheter des madeleines à la, à la boulangerie. Alors, on continue. Comment s'appelle ces endroits Comment s'appelle cet endroit Un, deux, trois. Comment s'appelle ces endroits c'est facile. Comment s'appelle cet endroit Comment s'appelle cet endroit Comment s'appelle cet endroit Vous les avez vus avec David. Pharmacie, oui. La pharmacie. La pharmacie. Une pharmacie. Ça, c'est une pharmacie. Et ça Les deux, c'est quoi Comment s'appelle cet endroit Magazine des vestiments. Oui, Caroline, là, je comprends. Après, l'écriture, c'est pas la, la, la bonne, mais on va voir. Donc, j'ai pu acheter des vêtements. Une boutique, oui, c'est une boutique. Diana, oui, c'est un magasin. Un magasin des vêtements. Oui, c'est un magasin des vêtements. Karina, j'ai vu que tu as écrit magazine. Magazine, comme tu l'as écrit, est une revista. Magazine est revista. Et magasin est tienda. Dans le courant, ici un magasin des vêtements. Ou une tienda de robe vêtements, un magasin de vêtements. Euh, Maria Eugenia, no, on ne dit pas magazine, on dit magasin, un magasin de vêtements. Et on précise, si on dit juste un magasin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vend dans ces magasins. Si il faut préciser, Cuando uno dice una tienda, uno no sabe qué es, es una tienda de ropa, una tienda de zapatos, una tienda de, de libros, no no sabemos. Por eso es que ponemos un magasin de vêtements, una tienda de ropa. Y vi también que Marie decía une boutique, Aussi, sí, une boutique, ça peut être uh, un magasin de vêtements. Une boutique. Y est es que vous connaissez le nom de cette boutique, ¿cómo se ce magasin? Comment se dirais cette tienda? Un magasin de montres. Oui, oui, mais il y a un mot spécifique. Sandy, oui, très bien. Vous l'avez vu mardi avec David. Vous l'avez vu avec David? Quand vous avez fait les street view avec David, il vous a montré à la fin un magasin. Marie, elle a la réponse. Magasin est masculine. Un magasin est masculin. Et masculin, oui, marie -Eugène. Un magasin est masculin. Un magasin des montres, oui, j'ai vu que Marie, elle a la réponse, c'est une horlogerie. Horlogerie, ça s'appelle comme ça. Une hor horlogerie. Horlogerie. Une horlogerie. Une horlogerie, c'est un magasin qui vend des montres. Un magasin qui vend des montres. Une horlogerie. Um, des fois aussi, il y a, il y a des fois des, des magasins spécialisés dans la vente de montres et ce sont des horlogeries. Mais aussi, il y a des magasins qui vendent aussi des colliers, euh, des, des boucles d'oreilles et ce sont des magasins de bijoux. Le martes, avec David, David nous a montré une tienda que vendía. Et relojes, pero que también vendia collares, vendia aretas, vendia brazaletes. Et ça se dit magasin de bijoux. Un magasin de bijoux. Un bijou es una roja. est une joya. Qu'est-ce qu'on qu peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces endroits? Qu'est-ce que je peux trouver à une pharmacie ou dans un magasin de vêtements, dans une horlogerie? Qu'est-ce que je peux acheter ici? Qu'est-ce que je peux acheter ici et ici? Que puedo comprar en estas tiendas? Ou que puedo encontrar en estas tiendas? Médecin, médecin, Le médicin, Le médicament. Pharmacie des médicaments. Des médicaments, oui. À la pharmacie, je peux acheter des médicaments. Las medicinas en français se disent médicaments. Des médicaments, je vais le montrer après comment on l'écrit. Des médicaments. Si on dit médecin, es médico. Un médecin es un médico. Les médicaments sont los médicaments ou la droga, comme dirían en otras partes de Colombia. Qu'est-ce que je peux acheter dans son un... Un magasin des vêtements. Qu'est-ce que je peux acheter dans un magasin des vêtements? Ça, c'est plus facile. Qu'est-ce que je peux acheter dans un magasin des vêtements? La robe. La robe. Les vêtements. Oui, Biden, tout à fait. Un pull. Oui, je peux acheter un pull. Une robe. J'ai pu acheter une jupe, oui, des robes, des jupes, des pantalons, oui, voilà, super, des chaussures, des chemises. Très bien, vous connaissez déjà beaucoup de vocabulaire des de vêtements, c'est bien, super bien. Vous connaissez beaucoup de vocabulaire de la ropa et nous ne l'avons pas vu du tout, donc félicitations. Évidemment, je peux acheter des vêtements, une cravate, des pulls, des, des chaussures, des fois. Qu'est-ce que je peux acheter dans une horlogerie Vous me l'avez déjà dit. Qu'est-ce que je peux acheter dans une horlogerie Comment ça, Comment ça s'appelle ça Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Un montre, oui. Donc, je peux acheter à la pharmacie. À la pharmacie, je peux acheter des médicaments ou je peux trouver des médicaments. Au magasin des vêtements, je peux acheter des vêtements comme des pulls, des chemises, des robes, des jupes. Et à l'horlogerie, à je peux acheter des montres. Je peux acheter une montre ou des montres Une montre, des montres. Une montre est ou un... un reloj, pero no sé quel reloj. O reloj. des montres. Là, très bien. Ben, bravo. Bravo, vous êtes vraiment très fort et euh, je vous félicite je vous félicite parce que vous avez une bonne mémoire. Donc, maintenant on va passer au thème d'aujourd'hui, qu'allons-nous voir aujourd'hui Aujourd'hui, on est le 2 septembre 2021, on est jeudi 2 septembre 2021 et on va apprendre à demander son itinéraire. On va apprendre à demander son itinéraire ou son schéma. On continue bien évidemment avec le thème de l'espace le thème de l'espace, demander son itinéraire. Demander son itinéraire. Euh, donc, on va commencer. Il y a quelqu'un, ça c'est une situation. On arrive dans une situation. Quelle situation euh, les, les titres nous dit comment arriver à... Et on voit ici quelqu'un qui a un plan des villes, quelqu'un qui... Demande quelque chose, quelqu'un qui regarde le plan. Peut-être c'est une situation pour dire Ah voilà, je suis perdue, j'aimerais savoir comment me rendre quelque part. Estamos aquí, vamos entrar en situation. Tenemos a una persona que tiene un mapa de la ciudad. Otra persona que mira el mapa de la ciudad. Et probablement, il y a une personne qui est perdue. Je suis perdue. Je me retrouve en mon chemin. Me gustaría encontrar el camino a algún lugar específico a donde necesito ir. Donc, on va commencer à lire. Donc, je vais vous laisser une minute pour que vous regardiez ce qui est écrit ici et que vous essayez de le lire à voix haute. En regardant toutes les règles de grammaire que David vous a déjà expliquées, lo que quiero que hagan es que hagan un exercice à ustedes en casa, yes. antes de que yo lea el eh, el artículo, quiero que ustedes lo lean en su casa, poniendo atención a todas las reglas de gramática que David ya les ha explicado, para ver, para testearse si ya están déjà a à a, a identificar cuando una palabra se escribe de una manera, cómo se pronuncia. Entonces, les voy a dejar un poquito de tiempo para que lo lean, antes de que yo lo lea, para que ustedes vean. Ah, ¿será que sí lo, lo, lo leí bien? ¿Será que todavía me falta aprender mejor estas reglitas de gramática? Donc, je vous laisse une minute pour lire. Vous me dites si c'est bon, si vous êtes déjà à la fin. Me dites si déjà terminé, pour voir si sont très rapides. Est-ce que c'est bon? Vous avez déjà lu une fois? Est-ce que vous avez déjà lu une fois? Ya le leyeron une fois? Je ne vois pas de réponse. Je ne sais pas si je vous ai perdu. Oui, je vois. Oui, oui. Ok. Bah, Sébastien et Maria Eugenia, Diana aussi. Donc, on va commencer. Donc, ici, dans le texte, il y a deux personnes. Donc, on va faire... Donc, c'est ces deux personnes. Une personne qui demande des informations et une personne qui répond. Il a une personne qui va preguntar et une personne qui va répondre. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, je cherche la boucherie La Parisienne. Pouvez-vous m'indiquer le chemin Oui, avec plaisir. Vous prenez la rue du Faubourg-Saint-Antoine, puis vous traversez le square Trousseau, après vous continuez sur la rue des Faubourg-Saint-Antoine, quelques 50 mètres, pour ensuite tourner à droite rue Crosatier. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous tournez à droite, la boucherie se trouve au numéro 25. Oh, je vous remercie. Je vous en prie. Je vais le relire une deuxième fois. Et après, je veux savoir comment ça a été la lecture pour vous. Bonjour, excusez-moi. Je cherche la boucherie, la parisienne. Pouvez-vous m'indiquer le chemin Oui, avec plaisir. Vous prenez la rue de Faubourg-Saint-Antoine, puis vous traversez le square Trousseau. Après, vous continuez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 Alors, comment ça a été pour vous la lecture Est-ce que c'était très éloigné de la bonne prononciation Ou vous commencez à retenir des bonnes prononciations Comment fait la lecture Est-ce dificultades y a des difficultés pour Ou comment fait Comment les fue comme mucho como lo leí ¿A cómo ustedes lo pensaban que se pronunciaban las palabras? Vilma, uh, remercie es le doy gracias. Es una manera más formal de decir merci. Merci es una manera, es la manera estándar y je vous remercie es mucho más eh, educado. Una palabra es más educada. Remercier es dire merci. Agradecer. Uh, Carolina dice bien, bien, bien. No, pero el acento es muy difícil. Faubourg. Faubourg. Faubourg. Esta AO tú la pronuncias como una O. Faubourg. Faubourg. Ok, je vois. Aún hay dificultades, no, pero el acento es muy difícil. Hay un truco para conjugar las vocales. Clara, David ya les ha dado varios tips para distintas formaciones de palabras, de vocales. Por ejemplo, au suena o, au suena o, bo Boucherie, o oh, suena U, uh. pero eh, te recomiendo volver a las clases anteriores. David ahí en varias presentaciones les ha mostrado muchas reglas de gramática y cómo identificar las palabras. Boucherie, Boucherie, es un poco difícil porque esta parte, Boucherie, no, diríamos, no decimos Boucherie, Boucherie, porque aquí la E no está tildada. Entonces esta E suena muy bajito, entonces se suena boucherie, boucherie, boucherie. E aligre, aligre, rue d'aligre, porque esta E, recuerden que cuando la E no está tildada, ella no suena como la E del español, sobre todo al final, aligre, se dice aligre. Aquí, cuando está acompañada de zetas, ya sí está sonando tourné, tourné. Pero acá, cuando termina en la palabra, ella no eh, se pronuncia. Al final no se dice aligre, sino aligre. Uh, lady, no en realidad no tiene casi nada. Pues no, la idea es que sigas trabajando. Igual apenas llevamos un tercio de la, de, del tiempo lo que yo les recomiendo es que vuelvan a ver partes de la clase en las que David pone mucho énfasis en la gramática porque David es muy bueno en eso, entonces yo les recomiendo que vean siempre esas partes y pongan mucha atención porque eso les va a ayudar mucho para empe empezar a, a ver cómo se pronuncian las palabras y haciendo como una, un énfasis también en, en, en juegos de palabras. Pero, eh, se Zulá, c'est là c'est l'idée avec cela, c'est indiquer la destination. Donc ici, il y a une personne qui est perdue et qui cherche la boucherie parisienne. Il y a une personne qui est perdue et qui est la... Qu'est-ce que c'est boucherie Qu'est-ce que c'est boucherie Qu'est-ce que c'est boucherie David, vous l'avez dit la, la semaine dernière, le mardi dernier. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que signifie boucherie? Qu'est-ce que ça veut dire boucherie en espagnol? Hugo, oui, carnicerie. Elle está buscando la boucherie la parisienne. Está buscando la carnicerie la parisienne. Et eh, elle demande à la autre personne comment arriver. Comment est-ce qu'on peut arriver à la boucherie la parisienne? Donc, pouvez-vous m'indiquer les schémas Il dit, et il commence à donner euh, des consignes pour y arriver. Donc, on va les voir ensemble. Donc, il nous dit, vous êtes ici. Vous êtes ici. J'ai vu que vous... On va faire les schémas ensemble avec les consignes données par la personne. Comment on va arriver à la boucherie la parisienne D'abord, vous prenez la rue de Faubourg-Saint-Antoine. Vous prenez la rue de Faubourg-Saint-Antoine. Ensuite, vous traversez le square Trousseau. Le square Trousseau. Après, vous continuez sur la rue de Faubourg-Saint-Antoine quelques cent mètres. Pour ensuite tourner à droite rue Crozatier vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre vous tournez à droite et vous êtes arrivé donc d'abord vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine vous voyez ici c'est le nom de la rue, rue du Faubourg-Saint-Antoine. Vous prenez la rue du Faubourg-Saint-Antoine. Puis, vous traversez l'escoir Trousseau. Vous traversez l'escoir Trousseau. Ici, c'est l'escoir Trousseau. Vous traversez l'escoir Trousseau. Qu'est-ce que signifie traverser si je vous dis ici Vous prenez la rue du Faubourg-Saint-Antoine. Vous traversez le square trousseau. Qu'est-ce que signifie traverser Vous traversez. Qu'est-ce qui signifie ça Qu'est-ce que signifie vous traversez Vous traversez. Gladys, Biden. Oui, oui, c'est tous des, des bonnes réponses. Cruzar, cruzar la calle. Ça c'est traverser, cruzar. Cruzar et atravesar. En espagnol, normalement, nous disons cruzar la calle ou passer la calle. Atravesar la calle. Oui, c'est ça. Donc, elle, elle, elle doit traverser la rue, le square Trousseau. Après, elle dit, vous continuez sur la rue, la rue de Faubourg Saint-Antoine, quelques 50 mètres. Donc, vous continuez un peu, vous continuez un peu encore sur la même rue. Vous continuez encore sur la même rue. Vous continuez sur la rue de Faubourg-Saint-Antoine. quelques centimètres. mètres. Pour ensuite, tourner à droite. Tournez à droite. Donc, tourner à droite. On tourne à droite. Tournez à droite. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Diegan hasta la calle de la Ligre. vous arrivez jusqu'à la rue d'aligre vous tournez à droite vous tournez à droite vous tournez à droite vous tournez à droite et puis vous êtes arrivé donc c'est ça le chemin que la fille doit faire pour arriver d'un point A à un point B les points A, c'est une sortie du métro. Et les points B, c'est la boucherie de la parisienne. Elle a fait tous ces chemins-là pour y arriver à la boucherie parisienne. Ok. Donc, on va d'abord demander l'itinéraire et la direction. Comment est-ce que, est que si on est perdu On va, on va se mettre dans la situation. On voyage dans un pays francophone. Vamos a viajar a un país de habla francés y somos turistas. Entonces, normalmente nos tenemos que perder. Nos, nos perdemos. Entonces, tenemos que preguntar. On doit on doit demandé. Um, demandé el itinerario y la dirección. On doit demandé el itinerario. Et la direction. Si on est perdu, on doit demander l'itinéraire et la direction. tenemos que preguntarle a alguien comment llegar a ese lugar. Por ejemplo, ay, necesitamos llegar a nuestro hotel, necesitamos llegar a la Torre Eiffel, necesito llegar a el lago Danici y no sé cómo llegar. Tengo que preguntar. Le plus important c'est de saluer et dire euh, pardon pardon excusez, es excusez pour attirer l'attention de quelqu'un. Lo primero que hay que hacer es siempre. saludar y eh, lograr llamar la de alguien más. Donc, Bonjour, excusez-moi. Comme ça on attire l'attention de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Así es que estamos logrando captar la atención de alguien más al que no conocemos. Por eso es que tout el monde Excusez-moi, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi. Je cherche la boucherie parisienne. Vous pouvez m'indiquer le chemin Pouvez-vous m'indiquer le chemin Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît Où se trouvent les toilettes Où se trouvent les toilettes « Comment je peux aller à l'hôtel F1 »« Est-ce que l'hôtel F1 est près d'ici ?» Tout ça, ce sont des questions qu'on peut poser quand on vous demander l'itinéraire ou une direction. « Je cherche la boucherie parisienne. Pouvez-vous m'indiquer les chemins »« Pouvez-vous m'indiquer les chemins »« Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Le chemin où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Bonjour, excusez-moi. Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Je vous savoir, qu'est-ce signifie le mot où? On l'a déjà vu ensemble. Qu'est-ce que signifie le mot où? ¿Qué significa u? ¿Qué significa u? ¡Oye, oui, Gladys! Esther, très bien! ¿Dónde? Sí. Recuerden, u con esta tilde así es donde. Cuando u no lleva tilde, la u no lleva tilde, es O. Esta es donde. Si no tuviera la tilde, sería o. El lo del español. O, en la rue d'Aligre, s'il vous plaît. Où se trouvent les toilettes? Ça, c'est très important. Où se trouvent les toilettes? Donde está el baño? Où se trouvent les toilettes? Trouver es encontrar. Donde se encuentran? Trouver es encontrar. Trouver. Où se trouvent les toilettes? Comment je peux aller à l'hôtel F1? Est-ce que l'hôtel est est F1 est près d'ici? Est-ce que l'hôtel F1 est près d'ici? Tout ça, ce sont des moyens pour demander un itinéraire à quelqu'un. Par exemple, si vous avez... Toutes ces sont de demander à quelqu'un comment arriver à un lugar. Pueden preguntarle dónde queda una calle, pueden preguntarle eh, cómo pueden ir a algún lugar, pueden preguntarle, busco tal lugar, me puede indicar el camino, o también pueden preguntar por distancias. On visto déjà vu le, le, la preposición près de y loin de, es que el teléfono es d'ici? Et l'hôtel F1 est cerca de aquí ou est lejos. Est près d'ici ou loin d'ici? Comme ça, on peut aussi préciser la distance. Ça, c'est une manière de demander la distance. Est-ce que euh, la tour Eiffel est près d'ici? La tour Eiffel est cerca de aquí? Ou bien euh, une personne peut te répondre: Oui, c'est à 10 minutes à pied. Ou bien, euh, non, c'est très loin, c'est à euh, deux heures en, en train. Et ça, c'est la manière de demander aussi si il y a quelque chose qui ou qui est lejos. Mais le plus important pour moi, c'est que vous retenez que même si des fois, vous n'arrivez pas à dire les choses correctement, le plus important, c'est de rester poli. Et c'est pour ça que vous devez toujours... Utilisez les expressions de politesse pour demander des questions à quelqu'un que vous ne connaissez pas et aussi pour des personnes qui vous connaissez. Il faut toujours dire « bonjour »,« excusez-moi »,« pardon euh, »,« s'il vous plaît »,« merci ».« Bonjour »,« bonjour messieurs »,« bonjour madame »,« excusez-moi ». Est-ce que euh, vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller au cinéma central? Pardon, monsieur, euh, où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Et la personne vous répond, vous devez dire merci. Merci beaucoup, merci. Les recommande, siempre. N'importe, n'importe que à veces se equivoquen comme conjugar ou que ne no tengan la meilleure prononciation. Le plus important est ser educado. Y por eso es que tenemos que siempre utilizar estas expresiones de, eh, educadas para preguntar a una persona, para saludar o para agradecer. Bonjour, excusez-moi, pardon, s'il vous plaît, merci. Je vois Mariana Moreno que dice: «Cómo je peux aller à le cinéma central ?» Mariana, c'est bien, il faut juste... Tu ne peux pas dire « à le cinéma », tu dois dire comment est-ce que je peux, comment je peux aller au cinéma central Au cinéma central. Où, où est le cinéma central Où est le cinéma central, s'il vous plaît Très bien, oui. Comme ça, c'est super pour demander une question à quelqu'un. puedes preguntarle. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a appris à demander l'itinéraire, on va apprendre à répondre. Vamos a ahora a Apprendre à répondre à quelqu'un. Parce que la Colombie est un pays qui se développe de plus en plus dans, dans l'endroit pour les tourisme. C'est un pays qui se développe pour les tourisme. Et ce n'est pas anodin qu'il y ait un Français qui va venir dans votre ville qui, vous va, qui va vous demander des, euh, des questions pour arriver à un endroit et comme vous êtes de bons célèbres vous savez vous savez euh, comment répondre à une personne et vous allez l'aider ahora en Colombia cada vez llegan más turistas y ya no es raro que un francés alguna vez vaya a tratar de preguntarles demander eh, vaya a tratar de preguntarles cómo llegar a algún lugar y por qué non? qui, qu'ils apprendre à le en français, peuvent répondre en français et peuvent On va voir tous les mots qu'on a utilisés pour euh, répondre à la fille comment arriver à la boucherie, la parisienne. Vous prenez la rue de Faubourg-Saint-Antoine, puis vous traversez le square Trousseau, après, vous continuez sur la rue du Faubourg-Saint-Antoine, quelques 104 mètres. Pour ensuite tourner à droite rue Crosatier, vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous tournez à droite. Tout ça, ces verbes-là, ce sont des verbes qui vont vous aider à indiquer un chemin. Je ne vous, je vous, vous avais pas demandé, mais qu'est-ce que signifie schéma Un schéma. Qu'est-ce que signifie un schéma Qu'est-ce que signifie un schéma Qu'est-ce que signifie K? Je vois pas. Oui. Luz Dani. Byron, Patricia, super, oui. Un chemin, est un chemin, une route, une direction. Un chemin, ça peut être un chemin ou une route, une direction, c'est ça un chemin. Et quels sont les verbes qu'on utilise Donc, Ici, on vous donne des verbes que vous allez utiliser pour donner des renseignements à quelqu'un. Donc, vous prenez, vous traversez, vous continuez, vous arrivez. Ce sont des verbes pour indiquer les schémas. Quels sont ce verbes-là Donc, Vous tournez aussi. Vous tournez. Qu'est-ce qui signifie vous tourner Pour ensuite tourner à droite. Qu'est-ce qui signifie tourner à droite Qu'est-ce qui signifie tourner à droite Vous l'avez vu déjà sur le plan. Commencez tourner à droite. Qu'est-ce qui signifie tourner à droite Tourner, c'est hilar. Très bien. Mais à droite, c'est quoi Tourner à droite. Gira, gira, voltear, à, girar à la derecha. Oui, parfait. Girar a la derecha. Tourner à droite. Gira à la derecha. À droite. À la, à la derecha. Euh, voilà, super. Donc, on utilise le verbe prendre. Donc, vous prenez, c'est le verbe prendre. Vous traversez, c'est le verbe euh, traverser. Vous continuez, on utilise le verbe continuer. Vous arrivez, c'est le verbe arriver. Et vous tournez, c'est le verbe tourner. Donc tous ces verbes-là, verbes -là, vous pouvez les utiliser quand vous allez donner euh, des, euh, des renseignements à quelqu'un, comment arriver à un endroit. Prendre, traverser, continuer, arriver et tourner. Ces quatre verbes-là, vous savez déjà les conjuguer. Ces quatre verbes-là, vous savez vous déjà les conjuguer parce que ce sont des verbes du premier groupe. Donc ils se conjuguent tous pareils. Tous ces quatre verbes, vous savez déjà conjuguer parce qu'ils sont del verbes du premier groupe. Ils se conjuguent comme s'appeler, manger, jouer... Tous ces verbes-là, ils se prononcent, ils se conjuguent pareil. Par contre, le verbe prendre, prendre, prendre signifie tomar. Tomar. Tomar. Et en, en espagnol de Colombia, en algunas partes, ou al menos en Medellín, c'est coja la derecha, coja la calle tal. Tome la, la calle tal. Ça, c'est prendre. Tomar. Je prends. Je tombe. Je prends mon livre et je lis. Je prends mon livre et je lis. Je prends la rue euh, des Favour Saint-Antoine. Le verbe prendre, on va voir comment ça s'est conjugue Parce que c'est un verbe différent qui ne se conjugue pas comme le verbe ici. Je prends, je prends, je prends, tu prends, on prend. Nous prenons Vous prenez Elles prennent Je prends Tu prends On prend Nous prenons Vous prenez Elles prennent Ça c'est la conjugaison pour le verbe prendre. Je prends Tu prends On prend Nous prenons vous prenez, elles prennent, elles prennent. Ici c'est un peu différent à la fin. Elles prennent, elles prennent. Vous prenez, nous prenons, on prend, tout prend, je prends. Ici vous voyez même si ça s'écrit un peu différent « prend » et « prend » avec « s » ça se prononce pareil. Tout prend, on prend, il prend, elle prend. Ça se prononce pareil, même si ici j'ai mis une, un s. Donc attention pour l'écriture. Il y a l'écriture en français. Souvent, on a beaucoup plus de, de mots écrits que ce qu'on prononce. Beaucoup attention. Estos tres se pronuncian igual, aunque la escritura es diferente. Se pronuncian igual. Attention. Par contre, cela c'est différent. Nous prenons, vous prenez, elles prennent. Donc, retenez en tête la conjugation d'ouvert prendre parce qu'on va l'utiliser après. Ok, donc on va passer maintenant à plus des vocabulaires. On va avoir plus des vocabulaire maintenant. Plus des vocabulaire cette fois. Oh non. Attention. Euh, J'ai perdu ma, ma caméra. Voici quelques résultats du web. Mmh. Ahora sí, volvi. Me escuchan ahora. Ahora me ven. Todo bien. Ahora sí. Volvi ou no volvi? Ok, je crois que vous m'avez récupéré. Je suis désolée, il y a eu un problème. Je suis désolée, il y a eu un problème, mais bon. On est là, on est là. On arrive, qui okay, vous me voyez Voilà. Donc, pour indiquer l'itinéraire, pour indiquer l'itinéraire, on va avoir plus de vocabulaire, plus de vocabulaire. Donc, il y a plus de vocabulaire parce que on a déjà appris un peu de vocabulaire, mais maintenant, on va apprendre plus. Vamos a aprender más vocabulario para indicar direcciones. Donc, ici, c'est Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à, à droite. Donc tournez à gauche. Tournez à droite. On avait déjà vu tourner à droite. Tournez à gauche. Voltez à la derecha. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Continuez tout droit et siga lechu. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Prenez la première à droite. Prenez la première à droite. Qu'est-ce qui signifie ça? Prenez la première à droite. Prenez la première à droite. Prenez la première à droite. droite. Qu'est-ce qui signifie ça? Prenez la première à droite. Hugo, oui, super. Luz, Dani, très bien. Vous êtes là. Merci. Tomar la primera la derecha. la primera la regge. Prenez la première à gauche. Prenez la première à gauche, c'est la même. Prenez la première à gauche. On a d'autres points de vocabulaire.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 et on peut donner des renseignements, des renseignements à quelqu'un. Passer devant une boulangerie. Passer devant une boulangerie. Passer devant une boulangerie. Si vous voyez la boulangerie, passer devant la boulangerie. Je passe devant une boulangerie. Qu'est-ce que signifie devant Passer devant une boulangerie. Qu'est-ce que signifie devant Qu'est-ce qui signifie C'est je suis devant ou je suis derrière. Je suis devant, derrière. Muy bien Hugo. Pasar al frente, pasar delante. Delante. Delante ou al frente. Al frente, Marta, es en face. En face. Donc devant est delante. Al frente, Marta, es en face de. Ça c'est devant, donc al frente. Et euh, delante. Pasar delante d'une de panaderie. L'hôpital est au bout de la rue à gauche. L'hôpital est au bout de la rue à, à gauche. L'hôpital est au bout de la rue à gauche. Au bout de la rue. Au bout de la rue à gauche. Au bout. Au bout. Qu'est-ce qui signifie au bout? Qu'est-ce qui signifie au bout? Savez-vous qu'est-ce que signifie au bout Au bout Là, super. Byron, très bien. Al final, al final. Au bout est al final. Al final de la calle, à la izquierda » Ça, c'est au bout de la rue, à gauche. Au bout de la rue, à gauche. Mais vous pouvez bien dire au bout de la rue, à, à droite, ou bien au bout de la rue de cours. Vous pouvez dire al final de la calle a la derecha, o al final de la calle a la izquierda, o al final de la calle, simplemente. Ici, c'est traverser la rue. Donc, traverser la rue, on l'avait déjà vu. Aussi, euh, los Arenas, c'est très bien. Euh, au bout, puede ser también al fondo. Et Alexander, ça c'est au coin. Esquina es au coin. Au corner. Au corner, au corner es esquina. Este es más que todo, es como al final, al final de la calle o al fondo. Y si se traverse la rue, traverse la rue, euh, au coin, au corner, se dice au corner, au corner, si se dice au corner. No, Laura, solo es para localización. Si quieres decir al final del día, a la fin de la jornada, a la fin de la jornada. Pero pero puedes decir Laura, je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie es una expresión. Ahorita te las escribo. Au bout de ma vie es cuando dices como ya no puedo más. Je suis au bout de ma vie. Estoy al final de mi vida. Pero en general, eh, au bout solo se utiliza como para Para direcciones, para dar, como indicar donde está un lieu Ou un objeto respecto a autre. Et enfin, c'est traverser la rue. On va traverser la rue. Voilà. Donc, on va faire maintenant notre petit moment pour pratiquer. Alors, avant de passer à ça, je vais vous s'écrire parce que si il y a des questions ou réponses, je veux déjà le faire. Quiero savoir de ahora si hay preguntas ou hay respuestas. Preguntas ou respuestas me disent. Si, sí, eh, la expression que le dije à Laura, es, je suis au but de ma vie, es comme, me voy a morir. Ay, no, ya yes, me voy a morir. La gente dice eso es como cuando, cuando le pasa algo muy trágico o está muy estresada. Dice, yo soy de masse". Pero en general, obus solo se utiliza para eh, indicar al final o al fondo. Eh, ahorita me preguntaron cómo se dice en la esquina. En la esquina se dice, se dice o corner. C'est au corner ou au coin euh, Dans les coins. La screen. le coin. Le coin. Le coin. Je si euh, ne il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au, à l'exercice Euh, Peut-être des questions que j'ai oubliées. Est-ce que vous en avez des questions avant qu'on passe à l'activité <rire> Ok. Ça c'est euh, Edouard. Et euh, tu veux t'entraîner avec Waze. Maintenant, ça, ça va être le, les prochains euh, défis. C'est que vous mettez votre téléphone en français ou vous mettez Waze en français. Vous allez écouter tous les chemins en français. Maintenant, il faut choisir, maintenant faut mettre Waze en français et vont allez <laughs> pratiquer pour que Waze lise les indications en français. Así ainsi qu'ils vont pratiquer. Le coin. Euh, Comment se dit? En la gloriette, salir à la troisième Pour un point. Au rond-point, prenez la euh, au rond-point. Asi se dit Glorieta. Vous prenez la troisième sortie. Asi se dit. Donde est l'hôpital le plus cercano? Onde où est l'hôpital? Et l'hôpital. Les plus proches d'ici. Si tu quieres dire, ¿cuál es le más cercano? Le plus. Si tu quieres dire, le plus cercano, le plus. Le plus proche d'ici. Le plus proche d'ici. Le plus près d'ici. d'ici. Un peu plus proche d'ici. Euh, ici, je me suis trompée. What Rompons. Ok. Adia, ici, Chloé, comment se disait La cycloroute, je crois. Euh... Je pense qu'il l'appelle plutôt la route, pour, la voie pour les vélos. La voie pour les vélos, je crois que ça s'est dit comme ça. Mais peut-être que je me trompe. Je crois que ciclorouta se dit, c la voie pour les vélos. Pero voy a buscar, porque no sé. C'est C'est... Euh... Okay, c'est la voie pour les vélos, pelotes. Et ça, c'est mmh. Véloroute. Ça s'est dit véloroute. Mais j'ai vu une piste cyclable. Ok, je vois qu'il y a une personne qui répond. Une piste cyclable. Une piste cyclable. Cyclable. c'est peut dire l'hôpital est au coin droit de la rue. Tu peux dire, meilleur Byron, l'hôpital est au coin à droite. Tu peux dire au coin à droite. Oui, parce, parce que tu peux dire, comment vous prenez la, la rue Machan, vous tomber la, la, la, la calle tal. L'hôpital est au coin à droite. L'hôpital et est en la esquina à la droite. Euh, Est-ce que tu connais le numéro de le pompier des émergences? Voilà, tu me demandes à moi quel numéro des pompiers ou de sur... des urgences, Edouard? Ou qu'est-ce que tu veux savoir? que, que no, no entiendo tu pregunta, uh, Edward. Creo que vamos a pasar a ver el pequeño video. Vamos a pasar a ver el pequeño video. Y eh, quiero que me digan si se escucha. Donc, ici, on va aller au collège à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est une ville en France. Clermont-Ferrand, c'est une ville en France. Aller au collège, au collège, le collège est le es o C'est plus ou moins quand les étudiants ont entre 11 et 15 ans. C'est comme le sexton-oën en Colombie. Uh, aller au collège à Clermont-Ferrand. Donc, vous allez regarder la vidéo et vous allez répondre aux questions que je vous pose, vais vous poser après. Donc, faites attention à la vidéo, à ce qui est décrit dans la vidéo et surtout, faites attention aux enfants. Faites attention aux enfants. Parce que ce que je veux savoir, c'est une chose d'abord que vous... Fassez attention à comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin. Je veux que vous regardez la vidéo et que vous répondez d'abord à cette question. Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin Comment vont les étudiantes à classe pour la matinée Quand je dis ça, je vais vous dire que c'est les moyens de transport. Je veux savoir, vous allez regarder... Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin? Quels moyens de transport ils prennent C'est ça que je veux que vous répondez avec cette vidéo. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez que ce qu'il faut faire Est-ce que vous avez compris la question Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin Je parle de moyens des transports. Je vois qu'il y a plein de oui, donc on va passer à la vidéo. Et vous allez d'abord me dire si ça, ça, ça ne tend. Oh, Qu'est-ce qui se passe J'attends le tramway. Euh, tous les matins, je prends le tramway. Là, je traverse la rue et je prends euh, l'avenue Julien. Donc, je prends la rue du port et je passe devant la boulangerie. Euh, donc là je continue tout droit jusqu'à la place de Jode. Donc euh, on est place de Jode. Au bout de la rue je tourne à droite. Oh, bah, maman. Oh, Je passe à côté de la mairie. Voilà. Donc j'arrive place des villes. J'aime bien cette jolie. Ouais, elle est trop Je descends le boulevard Lafayette et à droite c'est le jardin Le Coq passe devant la pharmacie. Ok. Um, alors, Ok, comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin Donc, quels sont les moyens des transports qu'ils utilisent Quels sont les moyens des transports qu'ils utilisent Je vois déjà, il y a Edward qui, va, qui a répondu. Donc, il va en trottinette, à pied, en tramway les skate et le tramway oui donc il y a plusieurs euh, moyens de transport ici je vous mets euh, plus euh, de euh, moyens de transport donc on peut aller à pied, un bus ou à trottinette, en tramway, à vélo ou en voiture ça c'est des, des exemples des moyens de transport ils peuvent aller à pied ou un bus à trottinette, en tramway, à vélo, en voiture. Ça, c'est le son des exemples. Alors, maintenant, pour chaque étudiant, je vais vous savoir comment est-ce qu'ils vont à, euh, à l'école. Lui, comment est-ce qu'il va à l'école Vous avez retenu comment est-ce qu'il va à l'école Comment est-ce qu'il va au collège lui, il va comment Comment va t elle à Lui, c'est l'esquate. Lui. Lui et elle. Un, deux, trois, quatre. Donc je vois le là qui dit « Il va à pied ». Oui, très bien. Il va à pied. Lui, il va à pied. On l'a vu, il marchait. Et les filles, ces deux filles, elles vont comment à l'école Les deux filles, les deux filles, comment est-ce qu'elles vont à l'école Comment est-ce qu'elles vont en classe Les filles. J'ai vu voir les phrases complètes. J'ai déjà vu, il va à pied, elle. Elles, elles vont à pied. Bravo Lucécile. Elles vont à pied. Elles vont à pied. Il va à pied. Elles vont à pied. Tu peux dire aussi Daniela Combalisa, elle marche. Oui, tu peux dire ça. Elle marche. Elle marche. Lui, il va comment Il va comment lui Il va comment à l'école, regardez ça il utilise un moyen de transport différent comment s'appelle ça il va comment en classe lui il va comment en classe j'avais déjà vu une personne qui a répondu, mais j'ai vu voir il va en trottinette ok Elisa pour la trottinette, on peut dire soit « il va à trottinette » ou « à trottinette ». Pourquoi j'ai mis « il va à trottinette » ici Il va à trottinette parce que ce n'est pas un moyen couvert, mais un moyen de transport couvert. C'est ça la différence. Et elle, elle va comment Il va comment Elle va comment les moyens de transport il utilise. Pomper et marche. Marcher caminage. Pomper euh, nous connaissons le verbe Édouard. Elle va en tramway, bravo. Elle va en tramway. Elle va en tramway. Super. Il va trottinette, il va à pied, elles vont à pied elle va en tramway. Alors, je veux, encore une fois, une chose. On va regarder la vidéo encore une fois. Et je veux que vous médiciez. Vous, vous allez vous concentrer sur les chemin de filles. Se van a concentrar en el camino que toman las niñas. Y quiero que me digan. Quels sont les noms des rues, des places et des lieux sur leur trajet Quiero que me digan, se concentren sur elles, sur elles deux nada más, non sur les autres étudiants, seulement sur les deux filles. Et vous allez me dire, quels sont les noms des rues, des places et des lieux sur leur trajet Quiero que me digan, quelles sont les calles, les plazas ou les lugares que ellas atravessent en su, en su trajet Vamos a volverla a ver. ¡Attention o dos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 Donc je prends la rue du Port et je passe devant voilà, la boulangerie. Ah oui, hum. euh, donc là je continue tout droit jusqu'à la place de jeu. Donc euh, on est place de jeu. Au bout de la rue je tourne à droite. Je passe à côté de la mairie. Voilà. Donc j'arrive place de Lille. J'aime bien ce que tu disais avec la couronne. Elle est jolie. Ouais, est trop belle. Je descends le boulevard Lafayette et à droite, c'est le jardin Le Coq. Je passe devant la pharmacie. Ok. Um... Alors, dites-moi, quels sont le nom des rues, des places et des lieux sur leur trajet Attention à la conjugaison, mais je vois, je vois. Euh, Rue du port, place de Lille. Et quel autre endroit Elle parle d'un autre endroit. La place des ce c'était pas les deux filles, euh, Sandy. C'était la fille qui prenait les tramways. Je vois déjà les noms. Donc elle dit, elles prennent la rue du Port. Parce que c'est les deux, elles prennent, elles prennent la rue du Port. Elles passent devant la boulangerie. elles parlent elle, elle parle, elle parle aussi de la boulangerie. Elles passent devant la boulangerie. Elles passent devant la boulangerie et elles arrivent à la place de Lille. Elles arrivent à la place de Lille. Mais elles, tu peux aussi dire, j'arrive, je prenne la place de Lille. Vilma, euh, bravo Alexandre, il dit, il passe rue du de, rue de port, il passe par la boulangerie, la place de Lille. Euh, la place de jeu samedi, c'était la, la fille qui prenait le tramway et, le, et les garçons qui marchaient. Nidia, ils sont pris et celle euh, passé composée. Ça, c'est passé composé. Ça, on n'a pas encore vu le passé composé, mais c'est bien écrit. N'est-ce pas bien écrit, mais nous n'avons pas encore vu le passé composé, parce que nous avons juste commencé, nous n'est pas encore le thème pour voir. Mais je vois, je vois, super, super pour vous. Et tant qu'on a encore une minute, euh, comment vous avez trouvé le, la vidéo Est-ce que c'était plus facile à comprendre Plus difficile est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué, la vidéo? Est-ce que la vidéo était compliquée ou vous avez compris? Est-ce que vous avez compris les enfants qui parlaient sur la vidéo? Entend Entendieron la vidéo? A los niños qui hablaban. Comment les fue? Comment ça a été? C'était facile? C'était difficile? Est-ce que les questions étaient compliquées ou elles étaient faciles C'est facile, c'est facile. Ok, bah, très bien. Compris, j'ai compris, bien compris. Ok, super, super, super. Bah, J'avais encore une dernière question, mais c'est la fin. Donc, je vous dis merci beaucoup pour cette euh, ces cours à nouveau. Merci beaucoup de votre participation. Comme d'habitude, vous allez retrouver un peu après, à la fin de ces cours, euh, la présentation avec des exercices en plus pour vous entraîner. Et euh, souvenez-vous et rappelez-vous que la prochaine fois que vous allez avoir cours, c'est le mardi 7 septembre avec David. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée pour ceux qui sont en France ou euh, en Europe. Et euh, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.